Comment avoir de l'argent sans rien faire Bonjour, ici Olaliziga, Liziga, expert en investissement à haut rendement. Dans cette vidéo, on va voir si c'est possible de gagner de l'argent sans rien faire. Est-ce que c'est possible avec ce qu'on appelle les robots, les bots Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas envie de trader, pas envie de travailler tout seul parce qu'ils savent que les robots peuvent faire les calculs à leur place. Ils peuvent faire les calculs très rapidement, aller se connecter sur des plateformes, calculer des algorithmes afin de leur donner des résultats chaque jour, chaque mois, pour qu'ils puissent gagner de l'argent gratuitement, sans rien faire, juste en installant un logiciel. Eh bien ça, tu veux que je te dise ce que j'en pense Ça, pour moi, c'est des conneries. Pourquoi c'est des conneries Tout simplement parce que là, je vais te raconter une histoire d'une personne que je connais vraiment bien qui m'a parlé de ça et je vais te dire l'expérience qu'il a vécue par rapport aux bots. D'ailleurs avant ça, si tu connais des personnes qui s'intéressent justement aux robots de trading pour faire tous les calculs à leur place et qui pensent qu'ils pourront gagner beaucoup d'argent avec, je t'invite à partager cette vidéo avec eux afin qu'ils puissent avoir une autre opinion à ce sujet. Alors, « C'est quoi l'histoire de mon ami ?» En fait, j'ai un ami qui s'est toujours intéressé à la crypto-monnaie. Il m'a connu il y a quelques années de cela et je donnais justement des conseils par rapport à ça. Il s'intéressait, il disait « Ah, vraiment, c'est génial les conseils que tu donnes, je vais les suivre. » Donc, il en a suivi pas mal et il a pu avoir des gains sur ses investissements et des bons retours sur ses investissements. Ensuite, on a même plus travaillé en profondeur et il a réussi à avoir une rentabilité sur l'année de 50%, ce qu'il n'avait jamais eu dans sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé pour lui Il a voulu avoir des résultats encore plus élevés. Il s'est dit « Mais si je peux avoir 50% de rendement grâce à Olani, peut-être que je pourrais avoir davantage. » Il a connu une personne qui disait, qu'il gérait ce qu'on appelle justement les bots, les robots de trading. Et il lui promettait d'avoir une rentabilité minimum, je dis bien minimum, de 10 à 20% par mois. Il lui a dit, oui, t'inquiète pas, grâce à mes robots, tu peux avoir une rentabilité de malade. Regarde, je te montre des exemples, des copies d'écran. Il arrive à avoir 3%. Presque chaque jour. Donc, c'est sûr que tu auras tes 10%, tes 15% ou même 20% chaque mois. Qu'est-ce qu'il s'est dit Ah, mais le gars m'a prouvé, il a montré, ça a l'air de fonctionner, son robot fonctionne, donc je vais me lancer. Donc, il avait investi un certain montant, il avait eu 50% de rentabilité, il a réinvesti dedans, dans ce fameux bot. Ça fonctionnait le premier mois. Ça a fonctionné le deuxième mois, il arrivait à avoir une rentabilité intéressante. Et puis le troisième mois, bizarrement, ça ne fonctionnait plus. Non seulement ça ne fonctionnait plus, mais la personne qui lui avait présenté ce robot de trading, il n'arrivait plus à la joindre. Donc là, il était totalement en panique. Il m'a même dit, Olali, oh est-ce que tu peux vérifier si... La personne, c'est une personne vraiment de confiance parce que toi, je sais que tu connais le milieu du trading. Est-ce que tu peux vérifier si son robot vraiment fonctionne bien, etc. Alors que j'avais déjà prévu, prévenu cette personne disant que j'étais contre cette pratique d'utiliser des robots pour gagner de l'argent sans rien faire. Je l'avais déjà prévenu et il a payé le prix. Maintenant, toi aussi, peut-être que tu te demandes, est-ce qu'il y a des méthodes sans l'utilisation de ces bots, de ces robots qui te promettent monts et merveilles avec des résultats sans rien faire Est-ce que tu te demandes si tu vas aussi pouvoir avoir de bons résultats sans ces méthodes qu qui ne sont vraiment pas, comme on dit, confidentielles Eh bien. Moi, j'aimerais te partager quelque chose en cadeau, puisque comme tu le sais, moi, je n'utilise pas les robots de trading. Je fais tout à la main, je vérifie tout à la main. Et même si j'ai la possibilité de programmer les gains et programmer les pertes, je ne laisse pas un ordinateur placer les ordres à ma place. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la vidéo que je vais te partager. Pour y accéder, tu auras juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et je pourrais te l'envoyer tout de suite. Tu vas voir juste à mes côtés comment ça fonctionne, comment je fonctionne et quels résultats je peux obtenir sans ces robots de trading. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. C'était Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. À très bientôt. Bye.